Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble si le test du pH est un bon indicateur pour savoir si un savon est utilisable et s'il est sans danger. Alors j'ai raté un savon, ça arrive, ça arrive même quand on a beaucoup d'habitude. Ça c'est mon savon raté, en dehors du fait qu'il est vraiment pas très joli. Quels sont les indicateurs hein, du fait que potentiellement il n'est pas utilisable pour la peau Bon, ça c'est de la cendre de soude, ça peut vous arriver même avec un bon savon. Par contre à l'intérieur, j'ai des taches blanches. Voilà, de façon un peu inégale, ça c'est plutôt mauvais signe. Un autre indicateur, c'est qu'il y a une coulée ici, qui peut être une coulée de soude. Savon raté. À l'inverse, un joli savon bien réussi. Alors qu'est-ce qu'on va faire On va faire le test du pH. C'est probablement assez imprécis comme mesure, mais ça devrait nous donner une première indication. On va voir si c'est suffisant pour se fier à ce test et savoir si celui-ci, je peux le mettre sous la douche. Pour tester son pH, il faut vous munir de bandelettes comme celle-ci que vous pouvez trouver en pharmacie qui vont vous permettre de mesurer le pH de vos cosmétiques et de vos savons. On va ensuite préparer une solution avec de l'eau distillée de préférence, que vous avez bouillie il y a un moment et que vous avez laissé euh, refroidir. Et on va préparer une solution à 1%, c'est-à-dire 1% de savon dans mon eau. Je vous montre ça tout de suite. J'ai ma balance de précision indispensable pour arriver à savoir avec précision la quantité de savon que je vais mettre dans mon eau. Deux petits bols, comme ceci. Allez, hop Donc je vais remplir mes deux petits bols avec un petit peu d'eau qui, qui a été bouillie au préalable et qui a bien refroidi maintenant. Et je vais remplir, je vais mesurer exactement la quantité. Donc là, j'ai 40 grammes d'eau. Un petit peu de mat donc 40 grammes 1% ça nous fait 0,4 grammes d'où l'intérêt de notre balance de précision parce que c'est impossible d'arriver à le peser avec votre balance de cuisine bon, je vais prendre deux petites assiettes et je vais râper des petits morceaux de savon avec une râpe à fromage hein, toute simple donc je commence hein, par mon savon caustique voilà et j'en fais des petits morceaux. On fait la même chose avec le savon test. Il faut que votre eau soit un tout petit peu tiède pour arriver à bien dissoudre votre savon à l'intérieur. Donc on a dit 0,40 g de mon savon raté. Plus les morceaux sont petits, plus ce sera facile de les dissoudre. Maintenant je vais prendre une petite cuillère et on va mélanger tout ça. Quelques repères au niveau du pH. Un savon maison, un savon à froid a un pH qui est naturellement compris entre 8 et 10. Allez, on va tester tout de suite pour voir ce que ça donne. Donc je découpe une petite bande de pH. C'est très imprécis hein, ces trucs-là, surtout que là, ma... au-delà de 10, je vais avoir du mal à le voir. On va tremper ça là-dedans. Donc je commence par mon test. Hop là, bien basique, bien bleu. Et... Voilà. Donc, je vais placer ma bandelette en face de mon échelle. Et là, j'ai un 8. Vous pouvez voir, j'ai un 8. Donc, le savon test, il est OK. On va faire la même chose avec l'autre. Ouais, j'ai un bon 9. Un bon 9. Donc, euh, en fait... C'est pas la cata, c'est pas la cata ce savon. Donc je vais faire le test de la langue. Ben, donc je suis à peu près rassurée. Mmh. Ouais. Et eh ben, il est quand même pas génial ce savon. Ah, dégoûtant. En tout cas, je peux vous dire. Celui-ci, il a un bon goût de savon. Celui-ci, il a un goût vraiment pas bon du tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce test Eh bien, le test du pH, c'est pas suffisant. On n'a pas une mesure suffisamment précise. Donc, comment savoir si un savon caustique Fiez-vous à vos sens. Il n'est pas beau. Il y a du blanc, des coulées. À l'odeur aussi, il n'est pas tout à fait normal. Donc celui-ci, moi, je ne prends pas de risque. Qu'est-ce que je veux en faire Certainement pas direction la poubelle. Non, non, non. Je vais en faire un savon pour la lessive. Comment faire Eh bien, on va retirer la glycérine végétale. Et ça, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.